Bonjour, je m'appelle Xavier Caruso, je suis chercheur en mathématiques à l'Université de Rennes. Bonjour, je m'appelle Vincent Duchesne, également chercheur en mathématiques à l'Université de Rennes. Et Nous allons vous présenter deux jeux mathématiques. Ah, le premier, c'est un jeu sur les nombres, euh, avec des cartes comme ça. Est-ce que pour Vincent, tu veux bien être mon acolyte pour, pour jouer Bien sûr. Donc il faut que tu choisisses un nombre dans ta tête, entre 0 et 15, ça semble dire. Et maintenant que tu l'as choisi, dis-moi s'il apparaît sur cette carte-ci. Oui est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci Non. Non. Est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci Oui. Oui. Et est-ce qu'il apparaît sur cette carte-ci Non. Non. Alors, ton nombre, c'est euh, 5, n'est-ce pas C'est ça, comment ça marche Eh ben regarde, tu vois, tu m'as rendu les cartes euh, 1 et 4, les nombres en haut à gauche qui apparaissent, euh, il suffit de les additionner, 1 plus 4, ça fait 5, ça donne ton nombre. Et ça marche à tous les coups. Eh ben, oui, ça marche tout le temps, c'est lié aux propriétés de la base 2 que les ordinateurs utilisent. Euh, tout, tout le temps pour compter. C'est euh, quelque chose de, qui est très utilisé en mathématiques. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe si euh, je décide de me tromper ou si je me trompe par inadvertance Ah ben ça ne marche plus <rire> euh, Mais quand même, on peut modifier le jeu pour que ça, ça marche. Il faut avoir trois cartes supplémentaires dans ce cas-là, et tu auras le droit à une erreur. Est-ce que tu veux essayer pour voir si... Je veux bien. Alors choisis à nouveau un nombre entre, entre 0 et 15, pas obligé d'être le même, okay. et regarde, je te donne toutes les cartes et tu me donnes les, celles sur lesquelles ton nombre apparaît. Celle-ci, ah bah ben encore les mêmes que tout à l'heure, celle du 1 et celle du 4. Alors comment on fait pour savoir On peut procéder simplement par élimination. Donc j'écris tous les nombres entre 0 et 15 Et pour chaque carte. Donc voici la première, celle-là tu me l'as rendue, et donc je vais barrer les nombres qui apparaissent pas sur cette carte. Voilà. Donc en fait je les barre pas vraiment, je les écris en plus clair, parce que comme on a droit à une erreur, on les oublie pas tout de suite. Et je fais ensuite pareil pour la deuxième carte, pour la troisième carte, la quatrième, la cinquième la sixième et la septième. Et au final, il ne reste plus qu'un seul nombre qui a été barré qu'une seule fois, qui a été écrit en clair, et c'est le 7. Et donc, c'est, n'est-ce pas, le 7 que tu avais choisi Tout à fait. C'est impressionnant, mais est-ce qu'on peut utiliser moins de 7 cartes Ah non, non, non, 7 c'est le minimum, euh, et d'ailleurs tout à l'heure, le jeu où tu ne pouvais, pouvais pas te tromper, 4 était le minimum, et ça provient juste de l'égalité 16 égale 2 puissance 4, enfin, choisir un des nombres entre 0 et 15, ça en fait 16, et à chaque nouvelle carte, au mieux, on divise le nombre de possibilités par 2, et donc ce, cette égalité prouve qu'on ne peut pas faire mieux que 7 cartes. Quand tu as le droit de te tromper, il y a plus de possibilités à en prendre en compte, il y a 16 possibilités encore pour les cartes, mais euh, si n est le nombre de cartes, il y a n plus une possibilité pour l'erreur le, le, que tu peux faire. Et donc ce nombre-là doit être plus petit que 2 puissance n, et ça, bah, ça, c'est valable seulement à partir de n égale 7. Voilà, je voudrais rajouter aussi que euh, ce petit tour là qui avait l'air d'une amusette est en fait quelque chose qui est vraiment utilisé euh, couramment euh, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on lit des CD, Enfin, lorsque les machines lisent décédés ou lorsqu'on euh, téléphone, il y a des erreurs qui peuvent apparaître dues aux événements extérieurs et on a besoin de les corriger numériquement et pour ça on utilise ce genre de technique. Très bien, à mon tour pour un jeu plus géométrique disons. Voici un triangle, voici une paire de ciseaux. Combien de coups de ciseaux te faudra-t-il pour évider le triangle Il y a un 3 n'est-ce pas non je pense, hein, comme chaque côté, eh Bien, euh, si tu m'autorises à plier la feuille, je peux rassembler les côtés les uns sur les autres pour qu'ils soient bien tous alignés. Et avec un seul coup de ciseau tout droit, j'arrive à évider d'un seul coup le triangle. Impressionnant. Euh, bah D'accord, tu t'arrives à faire ça avec un triangle, mais moi, il y, y a mon fils l'autre jour, il voulait découper des canards comme ça. Est-ce que tu saurais faire aussi avec un seul coup de ciseau Alors j'affirme que oui, mais revenons au triangle si tu le veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc j'avais mon triangle, j'ai commencé par plier le long des bisectrices afin de ramener un côté sur l'autre. Euh, mais malheureusement, on ne peut pas aplanir complètement la feuille de papier en utilisant uniquement ces bisectrices. On a besoin d'un quatrième pli qui consiste à relier l'intersection des bisectrices avec un point de contact du sang qu'inscrit. Avec euh, ces quatre plis, on se convainc assez facilement qu'on peut effectivement replier la feuille de papier avec un coup de ciseau tout droit et vider le triangle. Alors comment ça va marcher pour le canard eh bien, Il se trouve qu'on peut faire utiliser un peu les mêmes idées. Je vous ai tracé en vert toutes les bisectrices des angles. En rouge, vous avez des, des, des plis qui sont orthogonaux à un côté, et on a une structure supplémentaire qui s'est rajoutée en gris, qui consiste en des axes de symétrie de deux côtés opposés, une sorte de colonne vertébrale du canard. Et j'affirme que avec tous ces plis, on peut, avec un seul coup de ciseau, découper, découper le canard. Alors ce qui est difficile, bien sûr, c'est de montrer qu'un algorithme fonctionne pour n'importe quel polygone. Et c'est ce qu'ont fait Eric Demaine et des collaborateurs dans la fin des années 90. Et vous trouverez toutes les informations sur ce site web. On va faire le découpage alors Alors on va essayer, voici donc, euh, voici donc euh, le canard que j'essaye de replier comme il faut, que j'essaye de couper comme il faut. Et le canard...